Bonjour à toutes, c'est Nathalie, formatrice internationale dans le domaine de la beauté. Aujourd'hui, je vous parle des mains d'entraînement. Vous avez été très, très, très nombreuses à me poser des questions sur les mains d'entraînement. Donc, je vais vous présenter deux mains d'entraînement différentes. Il en existe d'autres. Euh, je vous conseille quand même de vous orienter sur l'une ou l'autre de ces mains puisque euh, ce sera quand même plus pratique que les autres mains. Donc, tout d'abord, le classique nail trainer. Alors, qu'est-ce que c'est le nail trainer Ça va être une main avec euh, voilà, des doigts articulés qui font pas très, euh, pas très vrai à vrai dire, hein. voilà, ils sont en plastique et donc on a euh, cette partie là qu'on va pouvoir attacher à la table et donc on va pouvoir voilà, mettre la main à la hauteur souhaitée, hein. je suis désolée elle n'est pas très propre, ça fait très longtemps que je l'utilise pas euh, j'ai même une phalange qui manque donc ça va vous permettre de voir euh, finalement comment euh, c'est comment placé dedans donc l'ongle en fait euh, voilà on le met simplement, comme ça on le glisse alors pour vous montrer, on va sortir la phalange, toute la phalange, on va euh, donc enlever l'ongle ou alors le remettre et on va faire reglisser euh, finalement la phalange dans... Voilà, on va bien appuyer et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un ongle qui va bien tenir. Voilà, sinon il va tomber rapidement. Donc vous pouvez aussi maintenir un petit peu l'ongle, enfin le, le bout du doigt à ce niveau-là pour pouvoir bien travailler dessus. Mais euh, voilà, il faut savoir qu'il faut bien le clipser dedans, sinon ça ne tiendra pas. Donc ça c'est voilà, un type de main d'entraînement que vous pourriez euh, utiliser, qui est pas mal, qu'on utilise depuis... Euh, depuis bien une quinzaine d'années maintenant et donc il y a une nouvelle, euh, une nouvelle sorte de main qui est sortie il n'y a pas trop trop longtemps euh, c'est les mains en silicone et là on n'est pas du tout sur la même chose euh, je l'ai utilisé en fait euh, même pour ma déco d'Halloween parce que euh, tellement elle fait véridique alors je ne sais pas si vous voyez mais en fait on voit tout au niveau de la main je vais vous faire une, une mise au point Vous voyez, c'est hyper hyper précis. On peut vraiment bouger les doigts comme on le souhaite. Bah, ma fille s'est un peu amusée avec, hein, donc elle les a un peu tordus dans tous les sens. Mais euh, voilà, on peut vraiment euh, vraiment mettre la main comme on le souhaite. On peut plier les doigts. Voilà, ils restent pliés. On peut bien sûr les plier dans l'autre sens aussi, mais là, euh, voilà, c'est pas l'objectif. Voilà, mes filles elles s'amusent à les plier dans tous les sens et puis bien sûr après voilà, ils sont un peu tordus on peut les plier bien plus aussi hein. voilà. on, peut, on peut vraiment faire ce qu'on veut d'ailleurs moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que ce que je vais faire c'est que je vais les replier entièrement par exemple tous les, tous les doigts et je vais juste en laisser un et je vais le laisser comme ça sur ma table et en fait je vais pouvoir travailler juste sur ce doigt là par exemple euh, pendant que les autres servent de support c'est à dire voilà la table est comme ça et donc je fais comme ça et j'ai mon petit doigt qui va, qui va être bien droit et je vais bien pouvoir travailler dessus. Mais là vous vous dites, ok c'est bien sympa Nathalie, mais euh, comment est-ce que je fais pour faire tenir un, un ongle dessus Est-ce que je travaille directement dessus Comment est-ce que je fais Ben oui, là en fait ce qu'on va devoir faire c'est mettre des capsules à l'intérieur. Je vais vous le montrer sur le pouce alors il faut que je me mette à la bonne distance puisque mon appareil ne fait pas la mise au point tout seul donc on va prendre une capsule américaine que vous retrouvez sur le site aussi alors il faut qu'elle soit un peu plus large hein, que, ce que, que ce que vous avez là puisque en fait au niveau donc, de la matrice hein, <rire> et bien ce sera plus large donc en fait on va simplement venir euh, glisser voilà, le glisser bien à l'intérieur donc en fait euh, pour vous donner une idée je ne sais pas si ça se voit ma capsule elle va venir jusqu'à il y a juste un peu d'eau qui ressort, je l'ai juste nettoyé juste avant. Parce que j'ai des chats qui aiment bien aussi aller se frotter à, à tout ce qu'ils trouvent. Euh, donc voilà, la capsule va à peu près jusqu'ici. Hein. Donc, euh, donc voilà, il faut quand même qu'elle soit assez longue. Ça c'est les capsules euh, en forme ballerine, ballerine-coffine. Et donc du coup, euh, voilà, celles-ci sont assez longues. On peut les raccourcir et bien sûr l'objectif ça va être d'utiliser aussi cette main pour rallonger l'ongle pour faire toutes sortes de formes donc on peut vraiment tout tout tout faire avec euh, cette main là donc vous la retrouvez sur le site euh, yournails-international.com vous avez le lien juste en dessous euh, elle part hyper vite hein, donc ça se peut qu'elle soit en rupture de stock si jamais vous souhaitez la, la commander mais vraiment euh, je trouve que c'est top top top pour faire en plus euh, des photos après de votre travail si vous êtes en période de confinement ou si vous n'avez pas de cliente ou que vous êtes au début de votre entraînement et que vous voulez faire des super photos qui font très réaliste comme si vous aviez fait une pose sur cliente, et ben cette main là est juste parfaite parce qu'en fait vous allez la positionner de telle manière à ce que voilà vous pouvez mettre les ongles, les, les doigts comme ça sur une table par exemple toute blanche avec peut-être un petit peu de décor autour si vous le, si vous le souhaitez et en fait euh, ça fera vraiment très très très vrai. Vous voyez avec tous les détails. Euh, je suis désolée hein, au niveau de la mise au point, mais voilà on a même euh tous les petits détails qu'on peut avoir sur une, sur une vraie main hein, finalement et, et donc du coup euh, ça vous permettra de faire des super belles photos donc voilà moi bien sûr vous l'avez compris euh, je vous conseillerais plutôt cette main là que, euh, que l'autre l'autre est très bien pour s'entraîner elle est plus accessible en termes de prix également mais si vous voulez vraiment avoir un super rendu euh, voilà cette main là est très très très bien on pourrait même s'est même amusé à, à la mettre dans une manche à, à, du coup là dans une manche à, à Halloween et donc du coup on a fait peur aux gens comme ça enfin voilà les, les, les seules personnes qu'on a pu voir, c'est à dire ma fille et ma mère et donc du coup voilà c'était assez rigolo mais comme vous pouvez le voir hein, par rapport à ma main et à moi elle fait vraiment très très très vrai. C'est presque plus vrai que la vraie. C'est assez dingue. Donc, euh, donc voilà, ça permet vraiment de se faire une, une bonne idée du rendu. Voilà, Je bouge un peu en même temps. C'est assez dingue je trouve. Donc voilà pour le test pour la main. Je vous ai fait également euh, voilà, un petit comparatif avec euh, les têtes de mannequins. Donc vous pourrez voir ça dans une autre vidéo également. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche et puis il y a toutes les vidéos d'initiation gratuites que je vous offre. Donc c'est des petites formations sur quelques jours à une semaine euh, dans la prothésie angulaire, le maquillage et bientôt l'extension de cils où vous pourrez voir si ce métier est fait pour vous vous, si vous avez envie de pratiquer et puis euh, donc si vous êtes déjà en activité mais que vous sentez que c'est encore un petit peu léger et eh bien voilà vous pourrez intégrer ensuite euh, ou tout de suite une formation euh, plus complète, professionnelle qui peut être financée par le CPF voilà je vous dis à très très très bientôt pour d'autres vidéos